boy, c'est Weedman. Joyeux Noël, 25 décembre 2019. Quelle année. Euh, l'année, elle a passé tellement vite. J'espère que vous avez été avec moi tout au long de l'année. Le Père Noël est passé. Euh, cinq cadeaux en dessous de l'arbre. On va ouvrir tous les cadeaux ensemble. Euh, je vais remercier le, tous les gens qui ont envoyé de l'argent au Père Noël pour m'envoyer des cadeaux. Euh, un gros, gros merci. On va commencer à l'instant. Euh, vous voyez que celle là ici, il a l'air d'avoir euh, beaucoup de choses là-dedans. On va ouvrir ça. Ça vient directement de la SQDC, donc il n'y a pas euh, la personne. Alright, oh, oh! Trois! Trois contenants, man! Un peu pas chitral! 14.89, hein, on te connaît très bien, le purple chitral, ça goûte la gomme ballon au raisin. Euh, ben, c'est la personne qui m'a envoyé ça, là. Hey, un peu, sour, ultra sour de Namasté. Deux côtes, trois contenants, les gars. Un blue dream d'Aurora, les boys. Wow, blue dream, ultra sour, purple chitral, trois contenants dans une affaire, man. Je sais aucunement c'est qui qui m'a envoyé ça. Donc, viens me voir sur Instagram ou écris des commentaires dans YouTube. Euh, merci. Hey, Lolo. Là, là, je commence tout de suite, je veux tout de suite m'ouvrir un Blue Dream. Ça vient directement de la SQDC. Je pas de message. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça part fort. Je roule tout de suite un Blue Dream, les gars. Un vrai Blue Dream, celui qui se rapproche le plus de l'original. Et hey, encore quatre cadeaux à ouvrir. My God! My God! Tout un cadeau, ça. Tout un cadeau. Trois arômes que j'aime beaucoup. Blue Dream d'Aurora. Purple Chutral de San Rafael. Et puis le Ultra Sour de Namasté. <rire> mes mains sont secs. Tabarouette. Trois contenants, mon homme. Trois cannabis. Alright. On va fumer ça. Ça, oh shit, ça fait au moins un an que okay, j'ai pas fumé ça. Alright, alright, bien givré, un petit peu sec, un petit peu sec. Je vous fais quand même un petit peu la review de la vidéo du cannabis, vous me connaissez. Citronique avant, euh, est-ce que Aurora aurait changé leur recette? Hey, merci beaucoup à cette personne, à cet abonné qui m'a envoyé euh, du Blue Dream, du Purple Chitral du Ultra Sour Man. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais essayer d'être sage l'année prochaine pour avoir autant de cadeaux, les boys. My God! Alright. Je te roule ça, le Blue il est un petit peu différent, euh, un petit peu différent que que Vlorna, que Vlorna. Euh... Alright, alright, on va prendre un petit papier raw, alright. Je l'utilise en masse, mon petit meuble ici là. Alright, on va pouvoir fumer un Blue Dream en même temps qu'on euh, rouvre les cadeaux. Le Blue Dream fait partie de mon top 5 euh, Sativa. Si vous n'avez pas vu là, mon top 5 Sativa, allez voir ça. Rapport qualité-prix, euh, je l'aimais beaucoup. Je l'aime encore, j'imagine, hein? J'ai pas un petit morceau du Blue Dream de l'année passée pour le comparer. Là. Ça fait longtemps que je les ai euh, terminés. On sait que le Rise de Tokyo Smoke, hein, un produit de canopy, se euh, dit Blue Dream. Ok. Donc, on va fumer du Blue Dream, on va les cadeaux. Alright! Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup! Il euh, y a sûrement quelqu'un qui m'a dit qu'il m'a envoyé un, un cadeau, mais qui m'a pas dit c'était quoi le cadeau. Donc, euh, viens me voir sur Instagram là, puis je vais te remercier euh, mille fois. Hey, c'est euh, un cadeau à 100$, ça là. Merci beaucoup, mon ami. Alright! Un Blue Dream! Santé bonheur, comme dirait Chou de Boucan. Joyeux Noël les boys. Un petit crayon parce que même si on roule le cadeau euh, du facteur, on prend des notes ici. Je pense qu'il va falloir qu'on appelle euh, Aurora pour savoir si leur Blue Dream euh, a été modifié euh, au cours de l'année. Aurora Blue Dream modifié, point d'interrogation, appelé Aurora. Alright les boys, on continue sur ça. Il est meilleur que Rice, il est meilleur que le Tokyo Smoke. Pour ça, on continue avec cette idée-là. Ok, let's go, le Père Noël. Ici, c'est un cadeau de Alex. Ça a été identifié, Alex. Euh, on vous sauve, merci Alex. Et euh, vraiment là, santé, c'est la plus grosse chose qu'on peut souhaiter pour l'année. Et puis la deuxième chose la plus importante de l'année, c'est d'avoir du bon cannabis. Donc santé et bon cannabis à tout le monde. Ok, là on va prendre un exacto. C'est assez difficile à ouvrir ces petits contenants-là. Oh, Alex, on est dans un sous vide. Grosse quantité de cannabis. Oh, est-ce qu'il y a un petit papier? Non! Puis je pense que tu même pas identifié le cannabis. Alex! Aucune identification, Alex! Oh, ça sent gazi, ça, man. Le look est pas si beau, le look est pas si beau, mais ça, ça sent vraiment là... Hey OG Puff, faudrait que tu parles à Alex, parce que c'est fort en tabarnak. Tabarnak c'est fort. Chris, mais il y, y a... Ah euh... oh, non, non, ok, non, ok, ok, ok. Non, non, non, non il y, y a des super gros du là. Il a super gros ce mais il y a un petit peu de la grosse branche. Mais ça va être dans mon top 5 à vie. Il est tellement fort. Il sent tellement fort, man. Mais le look est pas écœurant. Mais le givrage est là. Mais le look qui n'est pas beau, mettons... Regarde, je le montrer, colis. T'as montrer. Mais il sent bon en tabarnak. Je vais essayer de te mettre cette branche-là parce qu'il m'a quand même envoyé une grosse quantité. à 600 fort, man! Ah, oh, bro, bro, bro, c'est bon, c'est bon. C'est que le look n'est pas écœurant, un petit peu la grosse branche, mais ça va être là, vraiment dans un arôme là, euh, incroyable. Là. Incroyable. Là. Ça va être vraiment incroyable comme cannabis. Écoute, euh, je vais essayer de fumer le Blue Dream, puis on va fumer ça tout de suite. Euh, je sais pas aussi que ça devient sur mon homme. Euh, la branche est un petit peu grosse. Le look est peut-être un peu moins beau. Ça va être dans de mes top 5, il y a de l'air tellement fort, man, là. Oh, Gazi, Gazi, Gazi. Euh, je sais pas c'est quoi le nom, tu m'as pas donné d'informations. Mais ça doit être un genre de Pink Kush, euh, OG, je sais pas trop quoi, man. Check ça, je vais me laisser une petite branche de côté, je vais me sortir deux cocottes. Vraiment excité, vraiment excité. Merci Alex. Merci Alex. Euh, ça serait-tu que ce soit un de tes chums qui ait fait pousser ça ou toi-même? Vraiment, vraiment gazi. Euh, vraiment, vraiment, vraiment. Merci. Bon, on va fumer Blue Dream, comme je te dis. Je pense que je vais, je vais mettre ça de côté puis je vais fumer deux, trois pops de ça. Alright. Merci Alex. Merci Alex pour euh, ton produit ultra gazé. J'espère que vous êtes encore avec moi. Il y a encore trois cadeaux à ouvrir. Alright. Ok. On va ouvrir. On va ouvrir celle-là ici. Alright. D'après moi, c'est un contenant, ça. Il y a quelqu'un qui m'en a parlé, je pense que je sais c'est quoi. Euh, faudrait que tu me reviennes là, sur Instagram. Je pense que c'est un produit que j'ai pas essayé. Merci à tout le monde, les boys. Joyeux Noël. Ça vient directement de la SQDC. Directement, donc il n'y a pas de message. Et oui. Le OG Melon, un Sativa de Aurora. Je ne l'ai jamais essayé. Donc on va essayer ça là, dans une prochaine capsule. 17.3 OG Melon d'Aurora. Donc euh, regardez ça dans mes euh, prochaines vidéos. Ça va s'emmener très bientôt. Merci pour le OG Melon. Euh, C'est très apprécié, je ne l'ai pas essayé. Et puis, euh, je voyais Noël à toi, viens-moi sur Instagram, s'il te plaît. Les gars, quel Noël, quel Noël! Euh, je m'attendais pas à ça. Pour ceux qui regardent la vidéo en ce moment, dites-vous que ce soir, il va y avoir une vidéo live. Très bientôt, là, je vais être en live avec vous. Vous allez pouvoir me poser quelques questions. Et puis, on va pouvoir euh, interagir ensemble. Alright, les boys. Je vais égrainer euh, le cadeau d'Alex. Parce que je suis vraiment. Euh, J'ai vraiment hâte d'essayer ça, man. Oh, qui sent fort, man. Oh. Gazi comme j'aime, là. Ah, man. Vraiment, félicitations. Je sais pas si t'as pris ça. curieux de savoir le prix que tu as payé pour ça. Peut-être que tu aurais peut un bon prix pour ça, peut-être. Vraiment, genre euh, de le fumer là, je pense pas qu'il qu qu goûte d'autre chose que qu ce qu'il sente là. toutes mes reviews je n'ai fait combien de reviews euh, 190 peut-être 3-4 fois là qui, qui goûtait euh, un petit peu d'autre chose que qu'est-ce qu'ils sentaient il y avait des goûts qui, qui, qui goûtaient plus en, en le fumant Alex, je sais que tu communiques avec moi sur Instagram euh, genre de, je me rappelle plus je me rappelle plus la variété qu'il y a à l'intérieur de ça le parti à oujipuff, euh, hey, j'ai de la misère à aller nettoyer les gugus de vitre, mon homme. C'est que j'ai pas de q-tip pour rentrer à l'intérieur. Puis quand tu respires un peu, ça goûte encore là euh, les restants de l'autre là. Euh. Ouais, que je trouve une meilleure façon là, pour nettoyer mes copes de vitre. Mon alcool est à 70%, on m'a suggéré de prendre le 90%. Que ça faisait vraiment une différence. C'est à cause que des résidus à l'intérieur. Il euh, y a des petits côtés de vitre, là pour pas que le cannabis y rentre directement quand on l'aspire. Comme un petit labyrinthe. Pour ça, il y a des endroits que j'ai la misère à nettoyer. Alright, on prend une pof. N'hésitez pas à personne. On prend une pof. Euh, du joint à Alex. Du cannabis à Alex. Il reste deux cadeaux à ouvrir du Père Noël. Restez là, là. Il goûte très fort. Mais euh, euh, la qualité est moins là, là, là, là, Je sais pas, je sais pas, je sais pas. <cười> il est fort, man. <cười> ah, il est fort. <cười> Il brûle vite, par exemple. Il brûle vite. Je suis vraiment surpris. On va revenir là-dessus avec le cannabis à Alex. Je vais sûrement faire une mini-capsule là-dessus. Je veux des informations. Euh, C'est très, très, très fort, mon gars. Mais je connais pas, je sais pas comment faire plus ce cannabis, mais... Il yeah. a la qualité est différente, mais il est tellement fort, il est tellement bon. Euh... C'est juste le look. La qualité est là, il y avait du tricône. <coughs> Alright. Je suis vraiment, tu sais, quand t'as mis un joint, t'es vraiment dedans. Euh... Il brûle vite, il brûle vite. Euh, pas trop sec pourtant il me reste encore une grosse quantité euh, je vais vraiment mettre ça sur Instagram j'ai vraiment hâte que tu me dises des commentaires sur Instagram hein? c'est Weed Indicoman sur mon Instagram, tu iras voir ça n'oublie pas que si tu n'aimes pas la photo, écris un commentaire ok on va ouvrir ça ici On va ouvrir ça, bon ben euh, c'était écrit en haut ici à gauche <coughs> l'adresse. Faites attention les boys, hein? euh, si vous m'envoyez des affaires là, euh, peut-être que pas écrit l'adresse de retour. Tout dépendant de ce qu'il y a à l'intérieur. On va prendre de, de exacto sinon c'est vraiment difficile à ouvrir. C'était pas écrit euh, la personne donc je ne sais pas s'il y a un message à l'intérieur. Quatrième cadeau, merci au Père Noël. Et hey boy, il y a du stock là-dedans, man. Oh, qu'il y a du stock là-dedans, les boys. Oh, oh, on part. On part. On va tout sortir ça. Bro, t'as pris trop de plastique. La pollution, la pollution. Toi, le gars, il a mis un petit peu trop de plastique, toi. Tom Ford Design Need Indica Tom Ford, man, là, j'ai entendu ça. Il est trop de plastique, le gros, là. Il est trop de plastique, le gros. Euh, il paraît que c'est débile, Tom Ford. Il paraît que c'est débile, Tom Ford. Le gros, t'as trop de plastique. T'as trop de plastique. Merci. Merci, c'est des euh, variétés vraiment recherchées. Euh, blueberry Crack. Blueberry Crack, deuxième variété. Merci. Mais Tom Ford, je ne sais pas ce que j'ai pogné ça, mais il paraît que c'est quelque chose. Oh, Pink Gaz. Euh, le Pink Gaz, je l'ai essayé. Mais là, ça vient d'un autre grower. By Gaz House, c'est l'endroit, les gars qui les ont fait pousser. Donc, c'est vraiment euh, le Pink Gaz. Je l'ai essayé grâce à Ojipuff. Et puis, un dernier ici. Slurricane 9. By In-House Genetic. 32%, ça, ça me surprendrait, ça serait le plus fort jamais eu. Mais voyez-vous, ils écrivent qui sont les growers, qui sont les gens qui les font pousser. C'est comme ça qu'il va falloir parler à l'avenir. Quand on va dire, euh, j'ai fumé du Blue Dream, t'as fumé du Blue Dream de qui? Euh, de Tokyo Smoke. Ah, ok. T'as fumé du Blue Dream de qui? De Aurora. Ah, ok. C'est comme ça, t'as fumé du Pink Gas de qui? De Green House de de l'autre place que je me rappelle plus du nom, mais euh, Secret Garden. Écoutez, c'est comme ça qu'il va falloir parler. OK? Euh, on va vouloir savoir qui, qui le fait pousser. Ça va être quasiment ça la chose la plus importante. Donc, on va continuer là-dessus. Merci vraiment. Euh, quatre variétés, puis quand on envoie des variétés comme ça, là euh, vraiment le gars, il, il, en, il en est fier. Et puis, Tom Forge, je entendu parler, pink Gaz. Euh, par ces growers là, il y avait une très bonne cote sur le site internet parce que j'avais fait des recherches du pink gas euh, quand j'ai euh, fait la vidéo de Puff et puis c'est là que j'ai vu qu'il y avait du pink Gaz de plusieurs growers, il y a plusieurs personnes qui s'approprient euh, cette variété là et puis qui veulent le faire pousser à leur façon pour euh, être les meilleurs de cette sorte là. C'est ce que j'imagine, c'est ce que je comprends, c'est ce que je suis en train de voir, vous comprenez? C'est quel genre de pink que tu m'as envoyé, man? C'est un pink quelque chose, ça. <coughs> Méchant cadeau, les boys! Méchant cadeau! Écoutez, euh, il y a un cinquième cadeau ici, les boys. Oh! Oh! Oh! Écoutez ça, les boys! Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est, les boys? Je me demande c'est quoi. Moi, je m'en bats tout de sur le SQDC. Tout de suite, tout de suite. Quel âge que j'ai. Et voilà. produit. Produit, euh, on va rester ça de même. Alright les boys. Là j'ai un blanc de mémoire. Merci. Je ne vais pas me tromper de nom. Merci à toi qui m'envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup de cadeaux là, ces temps-ci. T'es un fou. T'es un fou. Un gros merci. Alright. Euh, je vais faire une autre vidéo bientôt. Euh, un récapitulation de tout Winman au complet. Euh, J'ai deux écrans ici. Euh, je pense qu'on va faire ça en live. Euh, on va voir ce qui va arriver avec ça. On va regarder euh, toutes mes vidéos. Pas les regarder, mais je vais décortiquer là, quelques vidéos. Il y en a qui vont on va passer par-dessus. Euh, ça va être super. Euh, récapitulation, Winman. Je te remercie là, vraiment pour le cadeau de Noël. Les boys, c'est vraiment incroyable. Là. Euh, cinq gros cadeaux de Noël. Ça ici, c'est le cinquième. On ne l'a pas encore ouvert. Euh, merci pour tout ce que vous faites pour moi les boys, euh, je, je, je suis content là, pour, euh, pour ceux qui aiment mes vidéos, ceux qui les regardent, ceux qui ont toutes regardé mes vidéos, je vous en remercie, et puis euh, on roule ça, ok? Merci à toi mon ami, je veux pas me tromper ton nom, je ne veux pas me tromper, je suis désolé. All right. C'est toi qui a envoyé ça, je pense, en plus. Hein? OK, les gars, êtes-vous prêts? Des pelules de la SQDC. C'est quoi exactement? Je sais pas. Écoutez, les gars, c'est des pelules de pink -couch, OK? OK, là, moi, j'ai besoin de look, Là, Ça n'a pas de sens. J'ai plus de... 30 pelules indica. C'est des pelules de THC. Euh, 8.37. Il faut que je fasse le calcul. C'est 8, 30 capsules. 30 capsules, même, Fait qu'on va regarder ça, là. Euh, combien de capsules qu'il me faut Il m'en faut-tu juste une ou il m'en faudrait deux On va regarder ça, on va regarder ça. Un autre affaire ici, les boys de Riff. Ça, c'est un spray. Un spray qu'on s'en va en dessous de la lampe. Un spray qu'on s'envoie en dessous de la langue, hey, les gars, j'ai vraiment besoin de lunettes pour revoir de proches. Euh, 24,85 mg, j'ai aucune idée, il faudrait faire le calcul. Euh, un spray, des pelules. Ah, Merci beaucoup à toi, mon ami. Euh, on va regarder sur Internet qu'est-ce qu que ça vaut, euh, pas qu'est-ce que ça vaut, mais on a dit combien ça vaut, mais... Je veux savoir ton nom, m'aides-tu à trouver ton nom? Je vais pas me tromper. Ah, je suis trop habitué avec mon cellulaire les boys. Je pense que c'est Dom. Merci à toi Dom de m'envoyer tout ça. Je voulais avoir les informations là, des atomiseurs. Atomiseurs, atomiseurs. Préroulé, capsule, atomiseur euro. Le riff, est-ce qu'il est là? Le riff, est-ce que c'est ça? Ben, euh, comment c'est écrit? Exactement. 34,20$. Puis ça, combien il y a de spray? C'est juste un nombre de milligrammes, je crois. Hein? Ils écrivent pas genre euh, 30 sprays. Je vais regarder directement sur le site. Euh, THC20, qu'appelle THC20. J'imagine que c'est la même chose. Euh, ils mettent la variété mélangée. Donc, ça se pourrait qu'il y ait d'autres produits euh, spray qui ont des variétés précises. Donc, ça goûterait plus une saveur en, en particulier. Euh, 30 mg. Donc, euh, je vois pas beaucoup d'informations là-dessus. Ça vaut à 3,75 grammes de cannabis. Donc, un petit peu plus que 3,5. Les capsules maintenant. Les capsules. Je ne sais pas combien de temps ça prend avant que ça fasse effet. Hein? Ça prend-tu 30 minutes Ça prend-tu une heure euh, Sûrement que c'est produit pour que ça se désintègre rapidement. Donc, le Pink Kush. Hein? Le Pink Kush. On va aller voir ça. Le Pink Kush. 51 dollars, mon ami. T'es un malade, man. T'es un malade. Merci, man. C'est fou raide, ça, là. là. Variété Pinkouche. C'est pas une variété mélangée. Euh, pourtant, cariophylline. Cariophylline, puis pourtant, en, en, en cannabis euh, sèche, le Pinkouche de Saint-Raphaël, c'est le myrcène. Très bizarre, très bizarre. THC 6.5 à 9. Ici... 9. Moi ici j'ai 8.37, donc la capsule est très très forte par rapport à ce qu'on pourrait avoir au maximum, donc euh, intensité de THC modérée qui considère ça, ça prend 60 minutes, ils ont pris le temps de l'écrire, donc euh, les effets peuvent varier là, mais ça peut prendre jusqu'à 60 minutes. Ils disent de commencer par une capsule puis d'attendre quelques heures avant d'en prendre une deuxième pour être sûr là, que la première soit déclenchée. Hey, euh, beaucoup, beaucoup de cadeaux. Beaucoup de cadeaux. Euh, trois contenants, capsules, spray, quatre variétés, j'imagine, de qualité. Euh, Alex qui m'a envoyé ça ici, là, une Variété gazée de daron que j'adore. Et puis j'oublie quelqu'un, j'oublie quelqu'un. Oh my god, j'ai oublié quelqu'un. Oui, j'oublie quelqu'un. Un. Hein? Oui, j'ai oublié quelqu'un. My god. Un cadeau. Ça c'était mon deuxième, ça c'était mon troisième, ça c'était mon quatrième. Bro, je tout mélangé. Ah ok, le OG Melon. Le cinquième, voici l'OG Mellon. Merci à ces, mes cinq abonnés. Merci à tout le monde dans l'année. Dans l'année qui m'a aidé. Euh, on va faire une vidéo là, récap là, de toute l'année. Joël Faites attention, là, la police va sûrement arrêter du monde. Pour donner l'exemple. À cause du cannabis. Et puis l'alcool aussi, vous savez très bien. Donc faites attention, là... Euh, Imaginez la campagne, genre 15, puis vous soyez fait partie des 15. Eh, ça va vous coûter là, 5, 6, 7, 8, 10 mille piastres avec les avocats puis tout ça, vous allez vous endetter. Ça va être l'enfer. Fait que, il y a rouge, hein, nez rouge, ça existe, hein. Euh, tu donnes 10, 15, 20 piastres de type, puis euh, ils prennent ta, ton véhicule, ils te ramènent avec ton véhicule. Euh, c'est super cette affaire-là, man, là, ça, ça dure toute l'année. Mais c'est un organisme, hein. Donc, euh, let's go les boys, soyez prudents, santé, santé, santé, santé, santé, bon cannabis après. Puis le reste va tout bien aller les boys, tout va rentrer dans l'ordre, le sexe, l'argent, tout, tout, tout rentre dans l'ordre. Mais la première chose, santé, santé, bon cannabis, joyeux Noël.